L'obel sur Facebook se demande quelle est la procédure afin de geler les versements du chômage lors d'une expatriation de 6 mois